Long day in the sun Said it's been a long long long long day in the sun Finally evening comes so me sit down round the Now I can read a book and hold a enjoy Soon you know me not have to take no shot from the white, Cause I don't have a plan for them I need no mean me I go say no man for them Cause if I book them a book never read and I treat we like clown Who say we have to take it lying down? Salut et merci beaucoup car vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. Et vos remarques et vos encouragements nous permettent d'avancer dans le projet. Et promis pour cette vidéo, il n'y aura plus de voilà.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 avec des tagliatelles de légumes. Mais avant ça, nous allons retrouver Cathy de la ferme Beauvois à Mesvin qui va nous expliquer comment elle fait son délicieux fromage. Bienvenue à la ferme Beauvois à Mesvin. Je me trouve avec Cathy qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a comme activité au sein de sa ferme. <rire> eh bien c'est une ferme euh, laitière. On euh, avec la crise du lait. On s'est mis pour la vente directe. Alors je fabrique du beurre, du fromage, fromage à pas dur, fromage euh, frais, tartamaton tartorie, euh, de la crème fraîche. Et qu'est-ce que vous avez comme reste de vache L'épi noir et l'épi rouge au des vaches à lille. Et maintenant, on va passer à la fabrication du Saint-Paulin. C'est ah, bien ça Oui. La boule de blanche-pied. La boule de blanche-pied. Ah, qui est la, la recette de base du Saint-Paulin. Euh, vous voyez que le, le fromage est prêt maintenant D'abord, on traîne, on met le lait, puis la présure. Et après euh, 30 à 40 minutes, en faisant le, la boutonnière, comment on dit. Voilà. Ça va se refermer, donc le cahier est bien là. On peut donc... faire la découpe du fromage. Ouais. Voilà, maintenant je vais enlever le cahier, le sérum. Je vais enlever la moitié du sérum de la cuve et puis on va remettre de l'eau à 40% pour le laver. Ouais. Cette fois-ci, je fais aux orties. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre variété de fromage euh, Nature, orties et mélange italien. Et donc ici c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas traîner pour les mouler, c'est ça Voilà. Et pour faire un, un, un fromage comme celui-là, il faut combien de litres de lait euh, 10 litres pour un kilo, donc ici 20 litres, un hein, bon litre. bien voilà, après 3 heures dans la presse, je vais mettre 6 heures dans l'eau salée, et puis sur la planche, on attend pendant un mois. Celui-là à 15 jours, un mois et un mois et demi. Et nous avons ici les fromages frais aux différents goûts, paprika, aïe, fin zerbe, échalote, thym, miel, saveur jardin. Alors ça c'est les, euh, petits les petits mévinois, c'est un fromage frais. Okay. Et quand l'autre fromage repose sur la planche, il faut le brosser Il faut le brosser tous les deux jours, le retourner, comme ça pendant 15 jours, puis on le laisse comme ça et on le retourne tous les deux jours. Ok, et bien merci beaucoup pour cette présentation, merci. bonne continuation. Voilà, moi, j'ai ce qu'il me faut, je file cuisiner. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de... de de carottes, de beurre, de sel, de poivre, de yaourt, de fromage frais, d'ail, d'estragon et de la poitrine de poulet. On va commencer par couper un éclat d'ail et on va le couper très finement, pouvoir préserver les saveurs au maximum. Voilà, on découpe très fin, le plus fin possible... ...avec un couteau bien aiguisé... ...pour garder le maximum de saveur, ...que ça fonde bien dans le fromage frais... ...que, que le goût de l'ail se diffuse au maximum dans le fromage. Je vais retirer les feuilles des branches de mon estragon frais... ...et je vais pouvoir lâcher grossièrement. Alors, Je vais rajouter mon fromage frais... Alors ici, j'ai pris du fromage frais entier. On peut utiliser aussi du allégé si on veut faire quelque chose, une recette plus diététique. Là, j'ai mis 5 grosses cuillères. Je vais rajouter du gros sel, du, du poivre et je vais mélanger. On va laisser reposer ça au frais pour que toutes les saveurs de l'estragon et de l'ail se diffusent bien dans le fromage frais. Alors, je vais prendre une feuille de brique que je vais plier en deux. Et pour m'aider à faire une belle forme, à beau cône, je vais prendre de l'aluminium. Je vais en faire une boule et je vais venir l'enrouler autour, comme ceci. Voilà, Ça forme un beau cône et l'aluminium permet de le garder dans sa position. On le met sur une feuille de cuisson et on l'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 3 minutes. Toujours avoir un œil sur le four parce que ça, ça cuit très vite, il faut juste le dorer et pas le brûler. Voilà. Maintenant qu'il est cuit, on va retirer l'aluminium et on voit que ça tient bien sa forme Voilà. et on va pouvoir le mettre de côté pour mettre notre agliatelle de légumes par après. Alors on va faire fondre notre beurre dans une poêle chauffée à blanc et un filet d'huile pour pas brûler le beurre et quand le beurre est bien doré, on peut venir avec notre filet de poulet. assaisonner de sel et de poivre et maintenant qu'il est bien saisi on va le retourner voilà réassaisonner et finir la cuisson à feu moyen voilà alors je vais préparer mes légumes je vais commencer par éplucher ma carotte les extrémités et je vais faire mes tagliatelles de carottes alors en m'aidant de l'économe je fais comme ceci voilà. et en appuyant plus fort ou moins fort on peut gérer l'épaisseur des tranches alors pour garder plus ou moins la même épaisseur de tagliatelles, on va tourner la carotte au fur et à mesure et aller jusqu'au cœur de la carotte voilà il nous reste un côté et on fait la même opération avec la courgette. On prend un beau côté, le plus plat possible. On coupe une première tranche et on vient faire nos tagliatelles. Je, je vais ciseler mon persil et le rajouter à mes tagliatelles de légumes. Et on va pouvoir passer à la cuisson des légumes. Et je vais pouvoir venir faire sauter mes tagliatelles de légumes dans une poêle avec un beurre bien chaud. Voilà, notre viande est cuite, elle a bien caramélisé. on va pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage, on va reprendre notre corne d'abondance et on va venir la remplir de nos tagliatelles de légumes. Et on va en laisser tomber un peu sur l'assiette. On prend notre filet de poulet et on peut venir napper avec le fromage d'estragon et je vais finir par mettre un peu d'estragon frais sur le dessus comme ceci Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu n'hésitez pas à continuer à partager, à commenter envoyer nous vos impressions et à bientôt pour une nouvelle recette non, bah non, maintenant j'ai pas, pas dit voilà, j'ai dit voilà. Non, ce n'est pas une recette de régime. J'ai dit tout à l'heure, il pouvait utiliser du fromage maigre si vous voulez faire une recette allégée. Maintenant je vais dire. Vous pouvez faire qui pouvez... Voilà.